Un gros deal s'annonce entre l'Inter Milan et le FC Barcelone. Le club lombard voudrait s'attacher les services de Memphis Depay. À l'opposé, Joaquin Correa devrait se rendre en Catalogne dans le cadre de ce deal. Depuis quelques jours, une folle rumeur a annoncé l'arrivée de Franck Kessier à l'Inter, et un départ de Marcelo Brozovic au FC Barcelone. Le milieu de terrain ivoirien ne désire pas quitter la Catalogne. Les deux clubs se seraient lancés dans un nouveau probable deal. Selon Tuto mercato web, le nouvel accord pourrait porter sur un échange entre Joaquin Correa et Memphis Depay. L'Argentin devrait s'envoler pour l'Espagne tandis que le Néerlandais devrait arriver en Lombardie. Pour l'heure, l'ancien joueur de Manchester United aurait spécifié à ses dirigeants qu'il souhaite rester malgré son faible temps de jeu 4 matchs, 1 but. Voici l'heure de la revue de presse espagnole en date du mardi 17 janvier 2022. Au menu, les conséquences de la défaite du Real Madrid contre le FC Barcelone et la suite du Mercato Hivernal Blaugrana. Au surlendemain de la débâcle contre le FC Barcelone en finale de la Supercoupe d'Espagne, 1 à 3, le Real Madrid pense ses plaies. Selon le quotidien madrilène Marca, le staff et l'effectif merengue gardent le cap sans début de crise. Le calme soit prévaloir pour rebondir. Le Barça dispose d'un géant dans son effectif, Gavi. Étincelant contre le Real Madrid, le joyau espagnol de Xavi a franchi un cap cette saison à tel point que Johan Laporta a programmé sa prolongation cet été en compagnie d'Alerandro Balde et Ronaldo Rojo. Gavi est également mis en lumière par Mundo Deportivo, qui affirme que les deux nouvelles priorités du FC Barcelone au mercato hivernal se nomment Yannick Carrasco et Marcelo Brozovic. Xavi a validé ces deux profils qui sont directement liés à Memphis Depay. Si a écarte un début de crise au Real Madrid, après la débâcle contre le Barça en Arabie Saoudite, l'heure est néanmoins à l'union sacrée en interne. Antonio Pintus est devant le défi de remettre tout l'effectif en ordre de marche sur le plan physique. Le sauveur pourrait s'appeler Vinicius Tobias, censé remplacer Dani Carvajal et Lucas Vazquez au poste de latéral droit. Le Barça serait sur le point de s'offrir un grand espoir argentin. Le Barça veut se montrer ambitieux. Après leur victoire en Supercoupe d'Espagne face au Real Madrid 3-1, les Blaugrana semblent plus que jamais de retour au top. Premier de Liga, les Catalans sont toujours qualifiés en Coupe du Roi et tenteront de ravir la Ligue Europa après un échec lors des phases de poule de la Ligue des Champions. Une ambition retrouvée grâce notamment à une politique très axée sur les jeunes, comme le prouvent les titularisations d'Arojo, Pedri, Gavi ou encore Baldé lors du choc face à la Maison-Blanche. Une envie de rajeunir un effectif qui devrait se poursuivre. Un espoir courtisé par le Real Madrid en effet, à en croire les informations de Vélé TV, les dirigeants barcelonais seraient sur le point de s'offrir un grand espoir argentin, jean Prestiani, qui évolue actuellement au Vélé Sarsfield. Alors qu'il soufflera sa 17ème bougie à la fin du mois de janvier, il était devenu le plus jeune joueur argentin à faire ses débuts dans l'élite à seulement 16 ans et 3 mois lors du « match de Copa Libertadores ». Le Real Madrid était aussi sur le dossier, mais le FC Barcelone a visiblement pris les devants et devrait payer les 3 millions d'euros de clause libératoire pour s'attacher les services de l'ailier de poche 1M66. Il pourrait cependant, comme c'est souvent le cas pour des très jeunes joueurs, Rester encore une saison avec son écurie pour débarquer ensuite en Espagne, ou alors aller directement dans les rangs de la Masia. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.